ouais mmh. ça marche je pousse, mort. Non, monsieur fais... Chef, ça veut dire euh. Watcher, ça veut dire laver un peu. Ouais, ouais, je suis lavé quoi. Bah ouais, en plus. Bah ouais, en plus. Bah ouais, en plus, bah, ouais, mec. Regarde ça. Mec. Putain, j'ai. Oh non. C'est que like, de Oh là là là là là, là mec oh bon, je vais essayer de la mettre euh, up. oh please oh. non je l'ai pas rentré direct oh mec ça a été trop drôle fait jump <rire> si j'ai l'angle passe Yes sir Non Merde Je je je Pour le OK 129 oh, Je vais rappeler le point tip oh. hop qui fake oh, qui fake oh, trop oh. fait fake ah on va partir, oui. Close, hmm? okay. <laughs> <laughs> I'm not go the closet. I'm to c'est vraiment chaud <rire> turn. Good turn, good turn Go, go, go Moins 1, Fortnite Moins 2, Fortnite Let's go Belle technique, ah, j'aime bien Ah, je vais caner, frère Ah, oh. oh, c'est c'est t'es question tu bra bra Oh! Oh! bra bra bra bra bra surtout bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra. brave brave brave brave c'est brave brave brave On Faire attention à 50-50 avec lui. Boom, Al-Qaïda, but. <rire> Est-ce que ça va être un petit cheesy moment ça Je pense pas. J'aime pour le coup, je pense pas que ça va passer. Save, go under. Ok, simple place good work, as I told you. Bon là, euh, comme je suis plus trop dans le salon et je suis plus dans la chambre. Je joue plus trop à, à la 8 tout ça, mais je joue plus trop, mais ouais en soi avant j'étais grave chaud. Bah ça va je il va le boost. Ça me donne un setup, tiers de rigole. Oh là là, on finit le match. Oh là là, ah ce match est incroyable. Ce match est incroyable Et après je te donne Après je Ah joue... et eux c'est ni, mec, en, ball, ni en boost, fait... je crois. Ah <rire> oh oui oh, Regarde le <rire> d'air mec il avait un espoir mais je l'ai caché je crois. Regarde le mec qui arrive. <rire> Bro <rire> bon, ouais, Il a pas eu. Tu peux partir à platine là C'est côté. Voilà. Oh non Non c'est bon Allez c'est bon Non en fait. Mais. Je vois un petit pinch. Rien de faire le... le nouveau pinch qui a été inventé. Oh. Regarde. Alors, t'es au-dessus, moi j'arrive en dessous de la balle, et là on la pinche. Oh là là, bah, j'ai envie de t'appeler la perceuse. Voilà, tu es inversé. Oh oui. En soi, je pense même avant de dribbler, c'est avant de dribbler comme je fais là, tu viens et tu dribbles genre en, en bounce, genre comme ça là, comme je fais. Ah ouais. ouais t'es pas donc obligé de me hein. Tu vois, ça c'est le plus simple. Ouais, tu peux, tu peux montrer, mais tu peux ne pas m'humilier en mettant le but du derrière. <rire> Me respecte un petit peu quand même. Alors, oh, je tiens juste à frapper.